Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de Rework et ça concerne Vala, Vala qui est probablement l'un des meilleurs rework de cette série tout simplement, donc cinquième rework de la 2.54.0 Vala qui honnêtement d'ailleurs, de de, de, enfin, du commentaire des développeurs, euh, et je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent Vala était déjà un des persos les plus flexibles en termes de build euh, du jeu, c'était euh, presque un modèle euh, de manière de faire, et je dirais que contrairement à Raynor où le rework Vala, enfin comme Raynor en fait, à l'instar de Raynor les deux reworks avaient été très intéressants, euh, le nouveau rework, celui de Raynor je suis pas fan, je vous laisse aller voir la vidéo et les commentaires surtout, j'ai mis un petit commentaire dessus Et pour le coup voilà, et eh bien le rework j'aime beaucoup Alors je pense qu'on soit clair, je pense que euh, pour moi ça fera comme Falstad. Le rework va dans le bon sens, il y a des bonnes idées mais il faudra des ajustements Parce qu'il y a quand même quelques trucs qui vont pas à mon sens Mais dans l'ensemble vraiment le, le rework voilà est très positif je trouve On va commencer par parler de statistiques Parce que ça c'est quand même super important de prendre en compte ces, ces statistiques là Pardon Vala qui voit son auto-attaque réduite donc de 75 points à 70 et ça c'est pas rien c'est euh, 7% de dégâts en moins sur ses auto-attaques Pour un auto-attaqueur c'est extrêmement important, Vala fait pas très mal, il faut pas oublier que Vala fait pas spécialement mal en, en attaque de base C'est l'un des auto-attaqueurs qui fait le moins, le moins mal, le truc bien sûr c'est que c'est en fonction des stacks de haine qu'elle augmente ses dégâts, rappelez-vous pour chaque euh, stack de haine, elle voit ses auto-attaques augmenter de 8% et sa mouvement speed de 1%. Et ça, c'est de base. Sachant que ça dure jusqu'à 6 secondes. Donc pas de changement à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que euh, du coup, elle a besoin de stacks de haine pour pouvoir être fonctionnelle. Et réduire de 7% les dégâts d'un auto-attaqueur, bah, c'est pas rien. Hein, Rappelez-vous, Raynor, il a perdu 10%. Donc 10% de dégâts quasiment en moins sur un auto-attaqueur, ça se ressent clairement. Ensuite on a également un nerf sur le multishot. Multishot donc qui passe de 172 de dégâts au niveau 0 à 165. C'est un nerf de 4% pour le multishot. Donc c'est pas énorme. Mais c'est toujours euh, une information importante à prendre. En compte. Et je vous mettrai dans les commentaires épaglés un lien. Euh, merci à A2 d'ailleurs qui a fait un, un petit tableau graphique. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. N'hésitez pas aussi à, à, à, Les mateux, n'hésitez pas à, à vérifier ça. Par rapport.. Au dégâts du multishot entre, euh, entre les dégâts tout simplement euh, de actuels ou et les anciens dégâts en fait tout simplement Avec les stacks avec le, le, le multishot niveau 4 pardon et le reste du coup avec tout simplement les stacks multishot 4 en fonction des stacks ça faisait des dégâts etc Donc un comparatif de tout ça Donc voilà je vous mettrai ça dans le commentaire épinglé et probablement la description En attendant niveau 1 on va pouvoir parler, euh, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses Remaniement du talent 1 hein. Toutes les quêtes en fait euh, sur... Enfin maintenant il y a vraiment un système de quêtes C'est marrant parce qu'ils avaient parlé du fait qu'ils allaient peut-être arrêter le système de quêtes Système de quêtes de mis en place La quête euh, du Q-Spell La quête de la flèche Tout simplement niveau 1 L'Hungering Arrow donc je me rappelle plus C'est euh, la, la flèche... Euh... Je sais plus <rire> le nom en français Mais tout simplement le Q-Spell, La quête sur le A qui normalement était niveau 4 Passe niveau 1 Ce qui d'un point de vue conception Effectivement est plus logique Pour pouvoir commencer le stacking plus tôt euh, Augmente Alors ça c'est déjà énorme De base ça augmente le nombre de flèches voraces C'est ça c'est flèches voraces Le nombre de flèches voraces de 1 Donc vous avez plus une seule stack de flèches voraces Vous en avez deux. Et ça c'est super intéressant Faut pas oublier que je vous ai parlé d'un nerf sur les auto-attaques de 7% Un nerf sur le multishot de 4% il n'y a pas eu de nerf sur la flèche vorace. Donc on augmente le nombre de flèches vorace de 1, donc ça nous permet d'en avoir 2. Toucher un héros ennemi avec l'impact initial du Q-spell réduit de 40 points le coup en mana et augmente de manière permanente les dégâts de son impact initial de 6. Alors ça c'est très important, parce que l'ancienne quête c'était toucher un héros ennemi avec son impact initial augmente les dégâts de flèche vorale de 5 points jusqu'à un maximum de 100 points. Aujourd'hui c'est seulement les dégâts à l'impact, alors est-ce qu'il y, y a un problème d'infobulles J'avoue que je ne sais pas, euh, j'ai testé Vala mais c'était pas moi qui jouais Vala donc j'avoue que je ne sais pas si ça a augmenté les, les, les dégâts des secondaires Mais vu que c'est marqué sur l'infobulle que non, enfin que c'est vraiment précisé initial impact, peut-être que les dégâts secondaires ne sont pas augmentés Ensuite, lorsque le bonus au dégâts atteint euh, 100 points gagne 75 points de dégâts supplémentaires et Flèche Vorace frappe une cible supplémentaire. Ça, c'est totalement dégagé. Et surtout, la refonte de mana, avant, c'était même si vous ratiez, c'est pas grave, vous aviez une réduction du coût en mana. Aujourd'hui, c'est uniquement en touchant un héros à l'impact initial que ces dégâts sont augmentés et que vous avez une réduction du coût en mana. Par contre, il n'y a plus de plafond, vous pouvez monter euh, en termes de stack jusqu'à euh, comme vous voulez. Quoi. Mais donc... Flèche vorace, d'un côté prend un up, de l'autre côté, il y a clairement des petits bémols quoi, il y a clairement des petits bémols. Ensuite on a le fire at will, fire at will, touche un héros avec le multishot, vous donne deux stacks de haine, et augmente de manière permanente les dégâts de 4. Alors... Petit problème, déjà bon bah augmenter les dégâts de multishot c'est cool, mais faut pas oublier que de base les dégâts de multishot ont été nerfs de 4% et surtout le problème c'est que les multishot qui donnent des stacks de haine pour moi c'est totalement contre mécanique et je vous en parlerai enfin, je vous en parle maintenant pour éviter de me répéter après, je, prends, je pense que je me répéterai quand même mais je préfère le, le parce qu'il vaut mieux le rappeler, il vaut mieux enfoncer une porte en, en une porte entrouverte. mais. Le multishot, une bonne vala multishot, et ça marche toujours aujourd'hui. Ce truc là va donner un effet contre mécanique et va vous apprendre de mauvais réflexes, mais le multishot n'est pas là pour vous faire gagner de la haine. Vous avez marre, bah si regardez, il augmente de 2. En fait, même avant, même avant il n'y avait pas d'histoire de ça, le multishot donnait pas de stack de haine. Et aujourd'hui, non enfin, aujourd oui, mais ça ne change pas l'utilisation qu'il faut en faire. Le multishot il n'est pas là pour vous donner de la haine. Ce qui est bien, ça veut dire que le multishot, si vous jouez ça, si vous mettez un multishot, vous pouvez. Temporiser les stacks de haine du coup, ça c'est vachement bien Un petit peu l'image d'un grey main qui serait parti euh, sur le niveau 1 avec les compétences Mais le truc c'est qu'il faut bien prendre en compte le fait que la haine du multishot Enfin le multishot fera plus de dégâts et on sera plus intéressant en fonction du nombre de stacks de haine La punition niveau 4 vous euh, imposez de mettre des multishots sur un maximum de monde Donc il fallait attendre 6, 7 stacks de haine avant ou voire 10 stacks de haine avant de claquer le multishot donc attention à l'utilisation que vous en ferez de ce talent, pas de multishot dans le vide pour pouvoir stacker. On en reparlera après mais à chaque fois vous verrez que les talents, le talent vous, vous oblige, je dirais presque, d'attendre un maximum de stack de haine. Donc l'intérêt c'est surtout les dégâts augmentés de 4. Mais ce qui est bien c'est que malgré tout le fait que ça donne 2 points de haine, eh bien ça fait que vous pouvez prolonger la durée de votre, de votre haine avec tout simplement le multishot. Et ça c'est très intéressant. Donc on passe, niveau, on passe 10 attaques de haine, on claque un multishot, vous pouvez repartir, vous allez gagner un petit peu de temps. Euh, Creed of the Hunter, donc euh, le Credo du Chasseur, c'est tout simplement l'ancien talent 4 de l'auto-attaque de Vala qui passe au niveau 1. Donc euh, même principe, hein, c'est en gros la punition même si ça a changé. On, on remet tout dès le départ, toutes les quêtes dès le niveau 1. Donc c'est tout simplement l'ancienne quête d'auto-attaque. Le credo du chasseur qui augmentait la vitesse d'attaque de 10% de manière basique quand on prenait le talent. Et une fois que vous aviez fait 100 attaques de base contre des héros, augmente de 2% supplémentaire par point de haine les dégâts de vos attaques de base. Donc vous montiez potentiellement à 20% de dégâts supplémentaires. Le problème de cette quête, ça a toujours été la même histoire, c'est que en fait, bah voilà, vous êtes rarement free. Même en classé... La plupart des Valas ne finissaient pas à la quête Et en compétitif encore moins Donc le build auto-attaque Vous forcez aussi à mettre des autos sur des héros Donc vous forcez à jouer Ultra aggro Ne pas forcément jouer PVE aussi alors que bah, Valan En tant que carry distance c'est vous qui allez avoir du, du euh, l'absus avec le multishot euh, Du wave clear Vous devez jouer aussi euh, les objectifs euh, Vous devez taper des structures, vous devez aller taper euh, Les camps etc. Donc vous avez plein de choses à faire Ça, ça vous incite à euh, PVP, Brawl PVP comme un con Donc c'était le problème, aujourd'hui on change De base, en prenant ce talent, c'est 20% D'attaque speed supplémentaire Donc là on se dit, ouais c'est incroyable, avant c'était 10% de base Maintenant c'est 20% Bémol, c'est un talent loan, hein, loan. <rire> Avec tout simplement, et eh bien à chaque mort Ce bonus est réduit De 5 points de pourcentage Donc à 4 morts, plus de bonus de vitesse d'attaque Alors qu'avant vous pouviez feed jusqu'à 11 fois Vous aviez toujours vos 10% bonus Donc, credo du, credo du chasseur Qui est quand même un petit problématique, un petit peu problématique. Maintenant il y a un, un petit up aussi sur la quête, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'avant il fallait 100 auto-attaques pour monter à 2 points de pourcentage par stack de haine, donc vous pouviez monter à 20% à 10 stacks de haine de dégâts supplémentaires. Maintenant, toutes les 50 auto-attaques sur des héros, vous augmentez les dégâts, vous augmentez les, les bonus pardon de dégâts dauto attaque sur les héros de 1 point de pourcentage stackable jusqu'à 5 points de pourcentage. Donc si vous avez fait sans auto, ça vous fait l'ancien bonus, c'est-à-dire 2 points, 2 points de pourcentage. Donc vous revenez à l'ancien système à ce niveau-là. Le truc, c'est que maintenant, le plafond s'arrête à 5%. Donc vous pouvez continuer à 150, vous aurez 3%, à 200, vous aurez 4% et à 250, vous aurez 5%. Donc là-dessus, c'est assez intéressant, je trouve, la manière de faire... Le bémol c'est que bah, ça change pas grand chose. Peut-être en solo queue c'est peut-être un peu jouable, mais à très haut niveau honnêtement, euh, voilà c'est une chips. Euh, sachant qu'en plus bah, les dégâts sont nerfs, puisque les dégâts d'auto-attaque sont nerfs de base. Donc sachant qu'en plus pour chaque mort vous perdez de l'attaque speed. Bon tant que vous êtes mort deux fois bah, vous avez le même bonus qu'avant sauf que votre DPS est plus faible qu'avant. <rire> Et oui, vous avez perdu en auto-attaque. Donc en soi le credo du. La, le build d'auto-attaque je pense est meilleur qu'avant. Mais il était déjà dangereux avant, il est encore plus dangereux maintenant. Et surtout, surtout, surtout, bah il est énervé. <rire> niveau 4, du coup, attaquons l'arsenal qui est un talent 7 pour Vala qui passe au niveau 4. L'arsenal qui voit la range du multishot augmenter de 20%. Euh, Là-dessus euh, là donc c'était un talent 16, c'était sur le tir multiple, c'était sur le tir de givre. Donc on le passe, on fusionne le 7 et le 16. Et en plus de ça, les multishots lancent également 3 grenades qui infligent 120 de dégâts. Euh, avant c'était 125 points de dégâts. Donc on a perdu un chouïa. Ah non, c'est les valeurs 1, j'ai rien dit, donc ça change pas. Ça change pas. Euh, qui dit donc... Et ensuite ça redonne 25 de mana pour chaque héros ennemi touché. Alors ça c'était pas le cas. Donc le multishot, là par exemple, plus vous touchez de héros. Plus euh, le multishot sera moins gourmand en mana, sachant qu'un multishot, c'est euh, 75 de coups en mana, c'est certains coups d'ultime. Donc, Vala est très mana-avant. Hein. Comme vous le voyez, il n'y a plus la poursuite acharnée au niveau 1. Donc, vous n'avez plus vos talents de mana. Et même le Q-Spell, bah, c'est que en touchant un héros. Donc, attention, la consommation en mana de Vala va être très, très... Compliqué, donc il va falloir toucher et en l'occurrence l'arsenal euh, à ce niveau-là. Ce qui est donc, comme vous le voyez, il faut toucher un maximum de héros pour tout simplement et eh bien récupérer votre mana. Et ça, c'est vachement important. Donc, si vous touchez trois héros ennemis, vous avez tout simplement une réduction, vous avez un, un multishot qui vous sera remboursé en gros en termes de, en termes de mana, hein, pas en termes de CD. Death Dealer, et d'ailleurs vous voyez que l'arsenal on lui enlève la réduction de CD d'ailleurs, on, on en reparlera après On lui enlève cette réduction de CD qu'on va justement remettre au 16 Le Death Dealer, donc le marchand de mort qui voit le bonus d'auto-attaque amélioré sur le E, sur l'acrobatie euh, Tout simplement passer de 6 à 15% par stack de haine euh, Et du coup tuer une... enfin, faire une victime, donc ça peut être un héros, un sbire, un monstre, etc... Euh, si vous avez tué un gars avec le E ou si le mec meurt dans les 1,5 secondes Le en mana et le CD du E sont totalement redonnés Ça c'est super intéressant puisque c'est quelque chose que je demande depuis très longtemps à Blizzard Parce que bah, malheureusement c'était l'un des rares persos qui devait lastite purement et simplement Alors que le système de lastite dans Heroes est un peu différent à l'image d'Asmodan Donc on est sur le même délire qu'Asmodan Une fois votre E balancé vous avez encore 6,5 secondes, enfin vous avez 1,5 secondes pardon pour pouvoir assurer le kill et vous permettre de récupérer votre E et le coup en mana. Et ça, c'est génial. Mais c'est pas terminé. En passif, réduit le temps de recharge du E de 5 secondes. Le marchand de mort, mesdames et messieurs, devient monstrueux, honnêtement. Euh, que ce soit pour wave clear que ce soit pour euh, faire les, les plays. Euh, faut pas oublier, hein, euh, réduction de CD. Donc, euh, c'était généralement le marchand de mort 7 et. Euh, le le, les choses trap niveau 1 Un peu fusionnées dans l'idée de la réduction de CD Donc ça c'est super intéressant Repeating Arrow Alors ça c'était un talent niveau 7 également Comme le marchand de mort et l'arsenal C'est 3 talents 7 qui passent au 4 euh, Puisque le E ne voit plus n'a plus de coup en mana Alors ça, mesdames et messieurs C'est très intéressant Et lancer le vault euh, Reset le CD De la flèche vorace Donc en gros, si vous, vous prenez Q-Spell O1 et flèche vorace Enfin et repeating arrow Et eh bien vous avez tout simplement le E qui ne vous coûte plus en mana Donc vous faites Q-Spell, vous avez une deuxième stack de Q-Spell Vous faites un E et vous avez une troisième stack de Q-Spell Donc vous pouvez lancer trois flèches voraces en l'espace d'une seconde à peu près Donc c'est très très fort Sachant que votre coup en mana, le E ne coûte plus de mana Et le Q-Spell si vous touchez euh, un héros Bah vous rechargez quasiment, hein, ça vous coûte 20 points de mana par Q-Spell Donc c'est honnêtement euh, très rentable hein, On va pas se mentir Donc le build Q-Spell euh, pas mal, hein, pas mal pas mal Même si bien sûr il y a eu des nerfs pas mal en termes de, de possibilités par contre faut toucher des héros euh, ensuite niveau 7 alors ça c'est très intéressant puisque le monster hunter donc le chasseur de monstres qui était niveau 1 euh, qui inflige tout simplement 5, 5, 150% de dégâts sur les minions mercenaires et monstres donc c'était le talent notamment sur battlefield eternity pour détruire les immortels eh bien on le passe niveau 7 mais il n'y a plus là le en mana donc attention euh, peut-être qu'il devrait faire un truc d'ailleurs pour que ça coûte aussi moins cher en pve faire en sorte que bah du coup votre Q euh, au 1 mais bon, c'est clairement un équilibrage voulu, donc peut-être qu'ils le feront pas. Maintenant, le fait que... Avant, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait double emploi. Ça fait des dégâts en PvE, mais ça coûte moins cher en mana. Peut-être faire en sorte que ça coûte 20 points de mana en moins sur des sbires, etc. Je fais un petit truc comme ça pour vous inciter à l'utiliser sur les héros. Mais du coup, bah, ce talent, vous, on le connaît. shot. donc c'est tout simplement l'ancien 16, l'ancien tir de givre niveau 16, qui est passé niveau 7. Le multishot va slow les ennemis de 20%, avant c'était 20... 25% pendant 1,5 secondes là c'est 20% pendant 2,5 secondes donc un slow un petit peu moins fort mais qui dure plus longtemps et Lungering Arrow donc la flèche vorace inflige 25% de dégâts supplémentaires aux ennemis ralentis. L'idée ça va être du coup de multishot et ensuite de lancer la flèche vorace donc ce qui est bien c'est que c'est un talent qui va être prenable en bill cuspell, mais également en bill multishot, et ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a la poursuite acharnée, le fameux talent niveau 1 de Vala qui passe au niveau 7. Et honnêtement, c'est peut-être l'un des points que je trouve les plus problématiques sur Vala. Puisque euh, chaque... Stack, chaque auto-attaque en gros, enfin chaque stack de haine voit le bonus de movement speed monter de 2.5 Donc 2,5% pour chaque stack de haine. Donc vous pouvez monter à 25% de vitesse de déplacement supplémentaire, sachant qu'avant c'était 20%. Donc un up, sachant qu'en plus le fonctionnement bah à l'époque c'était que il fallait avoir 10 stacks de haine pour gagner le bonus. Maintenant, quel que soit le point de haine, vous gagnez en move speed supplémentaire. Donc vous pouvez monter, puisque de base, je le rappelle, c'est 10%. Donc vous pouviez vous pouvez monter à 30% de vitesse de déplacement, c'est-à-dire la vitesse d'une monture. Maintenant, vous pouvez monter à 35%. Le bémol de ce talent, c'est qu'il n'y a plus le regain de mana. Et ça, c'est un problème, puisque Vala, elle est manavore, mine de rien. Alors bien sûr, il y a des talents qui font que ça marche mieux. Mais par exemple, le build d'auto-attaque n'a pas de de, de de récupération de mana. C'est que le build q et le build Z. Donc là-dessus, c'est quand même assez problématique, on va pas se mentir, ça peut être très très compliqué pour Vala d'avoir justement euh, ce regain de mana et d'avoir cette récupération. Donc le souci avec ce niveau 7 de Vala, avec la poursuite acharnée, c'est qu'en fait bah, Vala a désespérément besoin de ce niveau, de ce talent et je pense que l'erreur à mon sens c'est de ne pas l'avoir incorporé de base en version nerf, par exemple je sais pas, 25% au lieu de 30, parce que le problème c'est que bah... Que vous soyez auto-attaque, multishot, Q-spell, à mon sens, la poursuite acharnée, c'est super, super, super, super important. Donc, par exemple, on a fait des tests hier en scrim euh, en, sur le PTR avec mon équipe PTR. Je disais, bah, en fait, le problème, c'est que je suis obligé de jouer de poursuite en fait, au niveau compétitif et même en, en solo queue. Que je joue Q-spell, multishot. Ou même auto-attaque. De toute façon, bah, haute poursuite, c'est trop important dans le kit du perso. Surtout que à une, ép enfin, c'est ça le truc, c'est ça le problème. Et c'était aussi, aussi le crève coeur sur les cartes comme BOE, de devoir choisir entre Monster Hunter et haute poursuite. Et c'est encore plus important puisque maintenant, de toute façon, vous pouvez de base augmenter vos dégâts de Q-Spell et le recours en mana n'est même pas au niveau 7. Donc au final, euh, c'est vrai que Haute Poursuite c'est quand même super important, sachant que le petit up de move speed fait que c'est encore plus euh, encore plus costaud, même si bien sûr il n'y a pas la réduction de CD, en, enfin la réduction, de, enfin l'augmentation de, de la régène de mana. Pas de changement sur les ultes donc on va passer niveau 13. Alors là, là le palier ils ont fait des super trucs, sauf pour un talent. Et on va commencer par ce talent qui a pris un nerf. Je comprends. Enfin, bien sûr le, la la, ro, euh, la flèche vorace qui soigne était très forte, mais c'est très étonnant. Je rappelle l'ancien talent, flèche drainante, vous récupérez un montant de points de vie égal à 75% des dégâts infligés aux héros par la flèche vorace. C'était pas mal Parce que par exemple, contre du Zeratul, de la Tracer, etc., le q était très fort, vous balanciez double Cuspel, boum, même si vous aviez 20% PV, vous pouviez remonter full PV. Surtout que ça marchait pour chaque tic de Cuspel. Maintenant, donc la flèche drainante... Touchez un héros avec euh, la flèche vorace vous soigne de 4 points de pourcentage de votre maximum PV. Et ça c'est super important. Et le multishot soigne à la hauteur de 2 points de pourcentage par héros touché. Donc, ce qui est bien c'est que ça marche sur tous les, tous les rebonds de la flèche vorace, mais il n'y a plus le rebond supplémentaire de l'ancienne récompense spell. Et le multishot, plus vous touchez de monde, plus vous vous soignez. Mais sans fonction, c'est des pourcentages de heal de Valas, pas de l'ennemi, de Vala bah là elle a pas de PV Donc 4% de votre maximum de PV ou 2% de votre maximum de PV On pourrait dire ouais c'est pas dégueu Mais vous êtes pas Diablo, vous êtes Vala Donc ce chiffre il est nul à chier Et avant c'était 75% des dégâts infligés Donc vous augmentiez les dégâts du Q-Spell au multishot La sustain se ressentait Je pense qu'ils ont eu très très peur en mode Oh là là si le mec a 10 milliards de stacks ça va soigner comme pas possible et tout Ah ouais mais là c'est nul en fait Nul Nul, nul, nul, nul, nul Ensuite nous avons euh, la discipline bien trempée les auto-attaques vous soignent de 10% des dégâts infligés, augmentent jusqu'à 2%, pour, euh, jusqu 2 par stack de haine, donc potentiellement jusqu'à 30%. La discipline bien trempée avant elle fonctionnait comme, comment Tant que vous aviez 10 points de haine cumulés, les attaques de base vous rendent 25% des dégâts qu'elles infligent sous forme de points de vie. Donc un double up pour ce talent, puisque de base, soit, quel que soit, même si vous avez 0 stack de haine, vous vous soignez à 10, de 10% de la hauteur de vos dégâts. Alors bien sûr vous avez perdu 7 points de dégâts donc vous avez perdu quand même d'huile Mais de base vous avez d'huile Et en plus si vous montez à 10 stacks de haine vous gagnez 10 points de pourcentage de sustain supplémentaire Donc ça c'est plutôt cool Gloom enfin alors ça c'était déjà le meilleur talent de Vala Mais le problème c'est que c'était un crève-coeur parce que soit vous jouiez l'armure anti-sort soit la sustain Maintenant Gloom CD à l'activable 5 secondes de CD activé pour consommer tous vos points de haine, ce qui vous donne jusqu'à euh, 30 points d'armure en fonction du nombre de stacks. Donc 3 points d'armure anti-sort par stack. Donc vous pouvez monter si vous avez 10 stacks à 30 points d'armure. Passivement, vous gagnez 20 points d'armure. Et à chaque fois et chaque pardon et chaque stack de haine, vous soigne 2,5 points de vie par seconde. Donc si vous êtes à 10 points de haine, et eh bien vous, vous gagnez 25 points de vie par seconde. Ça, mesdames et messieurs, c'est le meilleur talent niveau 13 de Valar, tout simplement, puisque vous avez et de l'armure anti-sort, et vous avez de la régène quand même passive, sachant que quand il y aura besoin, par exemple une Tracer, un Zeratul vous vient dessus, vous l'activez, 50 points d'armure, directement anti-sort sur une bombe, sur un truc, sur un combo de Zeratul et tout. Et en plus de ça, vous vous régénérez malgré tout un petit peu à l'image de l'armure de la baleine de Cassia, sauf que bah, l'armure de la baleine de Cassia ne prodigue pas jusqu'à 50 points d'armure anti-sort. Donc le gloom, c'est juste trop bien ce qu'ils ont fait, Et que ce soit en multi-shot, en q en, en, en auto-attaque. A euh, une époque, le cuspel, on n'aimait pas trop l'armure anti-sens parce qu'on préférait euh, la flèche drainante, mais la flèche drainante, c'est devenu vraiment pas terrible, donc le gloom, indispensable, quel que soit votre build. Niveau 16 Niveau 16, nous allons commencer par euh, la punition, l'ancien niveau 4 qui passe niveau 16, du coup. Et lorsque vous êtes au niveau max de haine, le CD du multishot se recharge 50% plus vite. Et ça j'avoue que je comprends pas parce que bah, c'est un talent 16. Alors certes, t'as une réduction de CD sur le multishot, mais alors... Sauf s'il y a un truc caché, et je sais qu'il y a des infobules problématiques, on y reviendra juste après. Mais, bah putain, c'est pas terrible quoi. Enfin, genre bien sûr, le, le multishot qui revient plus souvent, avec le stacking et tout, c'est trop bien. Mais euh, putain, quand on voit les deux autres 16... Euh, ça fait, ça fait faible, hein. ça fait faiblard. Hein. Même pas un petit CD, genre deux secondes de CD euh, de base en moins sur le multishot. Euh, je sais pas, un truc sur le multishot quoi. Non, non, non, juste. Et en plus, c'est que quand vous êtes en max de haine. Tous les autres talents, ils ont rework le truc pour que, même avec euh, en fonction du nombre de stacks de haine, vous gagnez des bonus. Genre là, euh, même pas quoi. <rire> ils ont même pas mis, genre je sais pas, euh, 10%. Enfin, euh, euh, chaque point de haine vous donne... Euh, je sais pas, 2,5 ou je sais pas, ou 0,5, je sais pas, enfin il n'y a, a rien, c'est juste, il faut, une fois que vous êtes à 10 stacks de haine, vous avez une réduction de CD sur le multishot. C'est pas fou quand même, hein? C'est pas fou. Après, le principe, c'est justement de balancer le multishot et euh, bah, d'avoir les 10 stacks de haine, hein, comme ça vous, vous réduisez le temps de recharge. Mais quand même, c'est très étrange. Nous avons ensuite euh, la haine, alors le niveau 16, c'est la haine bouillonnante. Lorsque vous êtes au max de haine, vous infligez, vos dégâts infligent 10%. Enfin vous, vous faites 10% de dégâts supplémentaires Surtout vos sources de dégâts L'ancien 16, c'était quoi Tant que 10 points de haine sont cumulés la puissance de capacité augmente de 15% Les attaques de base vont désormais 2 points de haine Alors bien sûr vous perdez 5 points de pourcentage, enfin, 5 points de pourcentage sur, sur votre puissance de capacité Mais le principe c'est quoi C'est que vous faites 10, pour, 10 points de dégâts supplémentaires sur vos auto-attaques 10 points de dégâts, supplémentaires sur, enfin, 10 de dégâts supplémentaires sur votre E Donc euh, si vous avez joué marchand de mort ça marche aussi vous faites 10% de dégâts supplémentaires sur le multishot, 10% de dégâts supplémentaires sur la flèche vorace, 10% de dégâts supplémentaires sur l'ultime, que ce soit Rafale ou Pluie de Vengeance. Donc ça c'est méga fort. Par contre, avant il y avait une histoire de attaque de base qui confère désormais 2 points de haine et l'infobule est problématique car je me suis dit « Ah c'est chiant, avant c'était trop bien ça, ça où, au lieu d'avoir 10 auto-attaques pour avoir les, les, le maximum de stacks de haine, il suffisait de 5 ». Eh bien, c'est toujours le cas, mais c'est pas dans l'infobule. L'infobule est foireuse, mais il suffit toujours. Enfin, ce talent fait aussi toujours que qu'il faut seulement 5 auto-attaques, que ce soit sur des ennemis, des sbires, etc. N'importe quoi. Vous avez 10 charges de. Enfin, vous avez vos 10 stacks max de haine. Donc, ce talent, bah, il est juste trop bien. <rire> il est juste trop bien. Euh, Manticore ensuite, toutes les 3 auto-attaques de base contre le même héros. Vous infligez 5%, 5, points de, pourcentage de, enfin 5% pardon, de leur maximum de points de vie. Ça n'a pas changé, la Manticore là-dessus n'a pas changé. Ça reste toujours un très très bon talent, même si c'est vrai que bah, à vous de voir en fait. Si en face c'est triple mêlé ultra tanky, oui le Manticore c'est super important. Mais dans votre kit, honnêtement, ce talent il est monstrueux. Niveau 20, des gros changements sur le niveau 20, honnêtement des changements assez intéressants. On va commencer par euh, le siphon de mort, donc euh, je crois que c'est le siphon de mort le nom en français, non la vengeance tout simplement, euh, donc toucher des, des héros ennemis avec la rafale augmente sa durée de 0,125 secondes. La strafe, donc euh, la rafale, tire également des bolts, donc des, des carreaux pénétrants de 34, qui infligent 34 de dégâts, toutes les 0,25 secondes qui vous soignent de 25% des dégâts infligés Ça c'est assez important puisque comment fonctionnait l'ancien C'est Rafale tire des carreaux perforants en ligne qui infligent 35 points de dégâts Donc là dessus pas de changement Ah si, enfin non mais c'est normal c'est les valeurs niveau 1 euh, Toutes les 0,25 secondes rend 25% de dégâts infligés sous forme de points de vie Donc là dessus c'est la même chose Sauf que la différence c'est que bien sûr avec la Saising vous augmentez de 10 points de pourcentage les dégâts Le truc, la grosse différence c'est que maintenant comme plus vous touchez de héros, plus la rafale dure. Et il me semble qu'il suffit de trois héros pour que la rafale dure beaucoup plus longtemps. Euh, sachant que vous pouvez la durer. La, si vous touchez les 5, vous pouvez faire un petit peu à l'image de l'archonte crépusculaire et continuer à tirer, etc. etc. ou la tempête oméga, le, le maelstrom de, de Kerrigan. Donc c'est honnêtement très très fort. Sachant euh, que vous avez donc de la régène en plus. Ce talent était un peu sous-estimé, mais à l'époque où ils avaient fait les changements sur la seizing et avec la pourcentage, les pourcentages de dégâts. Bah ça faisait que la rafale était déjà très forte et un peu oubliée la rafale 20 Mais euh, bah là maintenant c'est vraiment vraiment vraiment très fort Ensuite on a la pluie de vengeance Les auto-attaques de base Au héros réduit le CD de la pluie de vengeance de 5 secondes Donc ça c'est comme avant hein. Ch Chaque auto-attaque réduit le CD de la pluie de vengeance de 5 secondes Mais ils ont ajouté un ancien 20, ils ont cumulé de 20 La rafale avec un autre talent tout simplement la vitesse d'attaque C'était le talent qui vous permettait d'avoir Donc chaque point de n augmente également la vitesse d'attaque de 2% Tant que 10 points de n sont cumulés augmente la vitesse d'attaque de 30% supplémentaire Donc vous pouviez vous monter jusqu'à 50% de euh, vitesse d'attaque et c'est toujours le même principe Storm of Vengeance du coup en passif vous avez gagné le 20 l'ancien 20 de Vala sur la vitesse d'attaque donc la pluie de vengeance améliorée c'est très fort et là vous voyez bien aussi l'orientation plus de vengeance, Blizzard vous rappelle bien que plus de vengeance c'est pour le build auto-attaque en auto-attaque vous pouvez pas jouer autre chose que plus de vengeance euh, je parle au 10 hein, bien sûr mais du coup si vous voulez euh, plus de vengeance et auto-attaque etc donc, en plus le, le, le, on va dire que c'est directement intégré puisque comme vous augmentez votre vitesse d'attaque, vous avez de plus vite de nouvelles pluies de vengeance. Par contre, bien sûr, en multishot ou en Q-spell, bah, les, les deux ultimes de base sont très forts. Hein, évidemment, vous choisissez en fonction. Mais au niveau 20, bah, c'est vrai que les deux sont intéressants. Ensuite, on a l'acrobate, un nouveau talent et qui est vraiment pas mal. Ça vous permet de gagner deux charges additionnelles de E. Alors en build Q-spell, ma ma ma ma ma, vous avez double Q avec le 4. Vous avez tout simplement un troisième Q, et au 20, vous avez deux nouveaux E, donc <rire> ça veut dire aussi plus d'escape, plus de marchands de mort également, qui peuvent, euh, qui peuvent être balancés, et surtout, surtout, surtout, bah 5 flèches voraces. c'est vraiment pas dégueulasse, euh, sachant qu'en plus ils ont fusionné, donc ils créent ce talent, mais ils me remettent l'ancien trap, ils le foutent au niveau 20, show trap c'est surtout du bonus, hein. l'intérêt c'est d'avoir deux E, hein. on s'en fout le show trap, mais le show trap donc ça pose les merdes au sol là qui font 62 dégâts et slow les limite 40% pendant une seconde. C'est surtout l'intérêt, surtout le double, les, les deux e supplémentaires. On va pas se mentir. Donc le talent acrobat très fort. Et enfin le euh, Farflight quiver, vous gagnez 20% d'attaque de, de base en termes de portée. Donc c'est déjà très fort sur Vala de base. Alors je rappelle l'ancien talent, c'était souvent le carquois porte loin, ça augmentait la portée dauto attaque de base. De base, de 40%. Donc là vous avez 20% de base, c'est un nerf. Sauf que quand vous êtes au niveau max de haine, vous gagnez un bonus additionnel de 30% de range supplémentaire. Donc au lieu d'être à 2 de range, vous êtes à 5 de range. Et qui dit 5 de range, ça fait quoi Ça fait que vous êtes hors de portée des tirs de tour et hors de portée des tirs de fort. Et ça... Ça c'est trop fort. <rire> Parce que là je vous ai dit que tout est fort, mais ça c'est trop fort. Ça ça doit être nerf, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Euh, les compos euh, double support ou même Vala normal en classé, la meuf, elle finit, elle finit le fort euh, presque euh, sans être... Euh, elle peut aller chercher le T2 toute seule comme une grande. Genre, non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Donc, à mon sens, il faut remettre à 40%. Mais lui donner peut-être un bonus supplémentaire, je sais pas. Euh, peut-être... Euh, Peut-être pas de la vitesse d'attaque parce que c'est ce truc là mais on met autre chose un passif mais faut être 20% de base 40% une fois qu'on est stack max ou direct 40% avec un petit bonus mais ça c'est pas possible en fait c'est pas possible c'est beaucoup trop fort euh, voilà pour ce qui est de vala je pense que le build Q-Spell et le build multishot sont vraiment pas mal le multishot le souci c'est que du coup il faut être à peu près à hauteur de 42 stacks euh, au niveau 20 Autour de 40 stacks pour revenir aux dégâts de la punition donc ça veut dire qu'il faut quand même pas mal de stacks et en mid game on a une hauteur de 20 stacks pour revenir sur les dégâts de la punition donc c'est pas facile honnêtement c'est pas simple euh, pour le build multishot il faut beaucoup beaucoup stacker pour pouvoir le faire ce qui est bien c'est que ça marche par tous les héros touchés donc l'idée c'est vraiment de stacker votre haine et de balancer le multishot sur un maximum de monde ça a toujours été le cas avec Vala de toute façon dans la manière de jouer, mais c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas simple. La flèche vorace très très cool, même si maintenant bah, l'option PvE de la, de la flèche vorace est profondément réduite. Encore une fois le, le gros gros gros gros crève-cœur. C'est le niveau 7 avec poursuite acharnée d'un côté et les deux autres. Parce que vous jouez en multishot, vous avez envie du frost shot. Vous jouez en spell, vous avez envie du monster hunter ou du frost shot pour augmenter le burst. Hey, mais vous avez besoin de la poursuite acharnée. Donc Le petit crève-coeur, c'est ce talent 7. Après au 20, à l'heure actuelle, je pense quand même que la portée est beaucoup trop forte. Euh, sur un perso comme Vala, c'est indispensable. Donc euh, Les autres sont cool, mais en fait celui-là est beaucoup trop fort. Donc C'est le petit bémol de Vala. Peut-être qu'il faudra revoir certains chiffres, certains nerfs, certains talents. Up certains. Up d'autres, mais en tout cas clairement la construction du, du des talents et du build et méga cool, méga méga cool. Euh, évidemment, ces, ces vidéos de rework servent un petit peu de pré-guide, euh, mais on va laisser un petit peu le temps les rework et euh, enfin les patchs et autres, et surtout bah, les tests, plus de tests pour euh, faire pour faire des builds. Mais euh, enfin des, vraiment un guide pur avec des builds. Mais en attendant, euh, ne l'oubliez pas aussi, n'essayez pas d'être en mode, bon bah là il y a multishot, je joue multishot, là il y a multishot, je joue multishot, là il y a multishot, je joue multishot, là il y a multishot, je joue multishot. Ça c'est de la merde. Hein. Bien sûr, il y a des synergies entre les talents, mais faut pas faire enfin ça veut pas dire faire n'importe quoi non plus, comme à l'ancienne avec les vala qui jouaient auto-attaque au 4, euh, spell au 1 et euh, multishot au 7. Non, non, non, ça c'est... Il faut une synergie bien sûr, mais c'est pas parce que là il y a un talent A, là il y a un talent A, là il y a un talent A, que tous ces talents A doivent être joués. Genre vous pouvez tout à fait jouer Puncturing Arrow au 1 avec... Bon, Repeating Arrow au 4 c'est indispensable, mais au 7 vous pouvez jouer au... poursuite Acharnée par exemple. C'est pas parce que a... c'est pas un talent Q-Spell que ça veut dire que c'est un talent imprenable. Je préfère le rappeler. Donc voilà Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos de Rework, j'espère qu'elles vous auront plu, n'hésitez pas à commenter, etc. Je vous fais plein plein de bisous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus, dans le Nexus. Salut, c'est le démon. Ouais, en fait, voilà, elle me poursuit depuis un petit moment. Et j'en ai marre. Elle est inarrêtable cette connasse. Elle me suit partout, putain. Elle veut mon âme, elle veut me tuer. elle veut me ramener dans les enfers. Ne la laisse pas faire. Like le Facebook. Like, follow le Twitter, sur les réseaux sociaux. Faisons. Comment t'en oublie pas de commenter d'activer la cloche aussi s'il te plaît